Bien, allez, on s'installe pour le soir. Bonjour à tous. Bon, alors, quelles sont les nouvelles Parlez-moi peut-être un peu de l'entrée d'hier soir, Madame Simone, c'est ça mais, mais où est Sébastien, externe. Ah, je reviens justement de sa chambre. Madame Simone est rentrée hier soir en 212 pour une altération de l'état général avec un syndrome inflammatoire important. Je pense qu'il faut faire quelque chose pour sa dénutrition. Ah, une dénutrition. Et sur quels critères, alors Oui, ce matin, je l'ai pesée. Elle faisait 56 kg. Euh, alors que son poids habituel était de 63 kg chez son médecin traitant. Euh, elle mesure 1,55 m, donc je l'ai transmis à l'infirmière. Oui, j'ai viens de le noter dans le dossier, ça fait une perte de poids d'environ 11%, mais l'IMC à 23,3, c'est pas si mal. Oui, mais un seul critère scientifique suffit pour le dépistage de la dénutrition chez l'adulte. Regardez, c'est indiqué dans le livret. Au fait, Madame Simone, elle a quel âge Parce que si elle a moins de 70 ans, il faut aussi au moins un critère éthiologique. Elle a 65 ans. Et elle est clairement en situation d'agression, monsieur. En plus, elle me dit qu'elle ne mange plus grand-chose. Je pense qu'il faut surveiller sa prise alimentaire. Qu'en penses-tu C'est sûr, je vais évaluer ses apports alimentaires. Et s'ils sont inférieurs à 50% par rapport à ses apports habituels, la dénutrition ne fait plus aucun doute. Et ça guidera notre stratégie nutritionnelle. Ah, je vois que vous avez tous bien intégré l'algorithme de prise en charge nutritionnelle de la SFNCM. Alors, tenant compte de tout ça, Myriam, qu'est-ce qu'on fait on est face à une dénutrition sévère. Vu que son tube digestif est fonctionnel, il faut proposer tout de suite une nutrition entérale par son nasogastrique. Et en plus de la nutrition entérale, on va proposer une alimentation enrichie, fractionnée et avec une texture adaptée. Et la masse musculaire et la fonction musculaire, ça ne vous intéresse pas mais si ça nous intéresse beaucoup, euh, simplement là, pour le diagnostic de dénutrition, nous n'avons pas besoin puisque nous avons déjà le critère phénotypique, perte de poids supérieure à 10%. Heureusement d'ailleurs, parce oui. que l'IMC était oui. faussement rassurant. Oui, hein. Mais évidemment, quand on n'a pas de critère sur le poids ou l'IMC, il est très important d'avoir quelque chose concernant la fonction musculaire. Ok, on n'a pas besoin pour le diagnostic, mais c'est un point de repère important et puis, il va bien falloir la mobiliser pour lutter contre la sarcopénie. Comme on n'a pas de coupe de scanner en L3, ni d'impédance mètre sous la main, je propose une mesure de la vitesse de marche sur 4 mètres. Ça nous servira de valeur de référence. Oui, tu as complètement raison. J'ai remarqué que les patients ont récupéré beaucoup mieux quand on associe la renutrition et l'activité physique. Au fait, Myriam, il ne faudra pas oublier de prescrire le phosphore et les micronutriments dès le début de la renutrition. Je sais Sébastien, moi aussi j'étais bien formée en nutrition. Moi aussi, je vais surveiller la tolérance digestive et dans quelques jours on recontrôlera le poids et la biologie. Super, de mon côté je vais suivre l'évolution de ces apports. On en tiendra compte pour adapter la nutrition entérale, n'est-ce pas C'est sûr, et moi je vais tracer dans mon CRH provisoire la comorbidité des nutritions sévères et la prescription de nutrition entérale. Ce sera important pour le codage. Au fait, sa dernière albuminémie était à 28 grammes par litre. Encore un critère qui atteste de la dénutrition sévère. En effet, il faudra la recontrôler d'ici deux à trois semaines. Et en attendant, il faudra contrôler le phosphore, le magnésium et le ionogramme sanguin dans deux à trois jours pour vérifier que la renutrition se passe bien. Vous êtes vraiment formidables tous. Il faut que tous les patients, comme Mme Simone, puissent bénéficier d'une telle évaluation et prise en charge pluriprofessionnelle. Car la dénutrition, c'est l'affaire de tous